Bon, bonjour, bonsoir, et ici c'est le grand maître puissant, roi Dada, depuis le Bénin. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la démonstration de la porte monnaie magique et d'autres choses encore. D'accord Donc je vais rapidement vous montrer mon numéro. Et si vous avez besoin de moi, vous allez me contacter sur le plus 229 dada Donc je suis là aujourd'hui pour vous montrer la démonstration de la porte-monnaie magique parce qu'ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui avec des vidéos, des démonstrations et tu vas faire confiance à eux et tu vas les contacter et, et, et, et, et ils vont bouffer ton argent. Ils sont trop nombreux. Si tu, tu te montres sur les réseaux sociaux maintenant, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'images de de, porte-monnaie magique mais c'est pas de vrai. Aujourd'hui moi je vais vous montrer que la porte-monnaie magique existe mais c'est pas tout le monde qui sait faire. Il y a des gens qui font des vidéos qui vont aller changer des trucs dedans pour pouvoir vous en acheter. Donc chez moi il n'y a pas ça. Je vais vous montrer la démonstration directement ici et ça va produire devant vous-même. D'accord Donc euh, et le caméraman va garder le caméra sur cette portefeuille jusqu'à jusqu'à la fin de ce travail, jusqu'à le fin de cette démonstration parce que Demain, ne dit pas que, on a changé la, la porte-monnaie ou bien il y a un autre poche sur, sur la porte feu Non. Donc, la porte-monnaie dans ma main et vous-même, vous allez regarder dedans. Comme je suis en train de montrer, je regarder dedans en même temps. Je ne parle pas trop. Et aussi, ceux que je veux, ceux qui ont déjà un fait dans ce travail, c'est eux que je veux. Vous qui ont dépensé beaucoup de sommes dans ce travail vous n'avez jamais eu la situation, contactez-moi. Et vous aurez le frais chez moi. D'accord? Et chez moi, je vais vous dire, et on ne me contacte pas pour des renseignements. Ne me contactez pas pour le renseignement, surtout les présentins, parce que c'est de vous, je parle, surtout les jeunes, les jeunes qui ne veulent rien faire et ils allaient allez contacter les gens pour n'importe quoi ou bien vous amuser, je ne suis pas de ces gens. D'accord, je vous dis ça dès maintenant. Si tu as vu mes vidéos, si tu es intéressé, tu me contactes et tu seras satisfait. D'accord, grâce à mes, à mes génies, tu seras satisfait. Je sais faire, je suis là où maintenant, ce n'est pas demain ni aujourd'hui. Donc je vais rapidement vous montrer la démonstration de la porte-monnaie magique. Puis le vénère. donc oh, vous regardez très bien la nature de, de, de la porte. -monnaie. Donc, Je vais fermer la porte-monnaie et, et passer des incantations rapidement. Quelques minutes, je vais vous montrer comment ça produit de l'argent. D'accord, donc oh, regardez très bien. Voici la porte-monnaie qui est devant vous, comme ça. Donc, oh, eh, je vais rapidement vous montrer. Eh, la démonstration. pour les Aze m'a donné on le et donc regardez la porte monnaie devant vous. Je répète toujours la même chose, la porte monnaie devant vous. Vous allez voir jusqu'à la fin et ça va produire l'argent. dont je vous ai dit. Donc je vais rapidement appeler les dieu de divinité. Regardez, regardez la porte monnaie. que vous me regardez j'appelle les divinités comme ça j'appelle les divinités j'appelle les divinités chez moi il n'y a pas il a pas d'amusement rapidement je vous montre la démonstration de la porte monnaie donc euh, les génies si vous êtes prêts moi aussi je suis prêt pour montrer les démonstrations à mes clients surtout les gens qui ont besoin de ça et toi qui n'as pas qui n'a jamais fait ça une fois faut me contacter moi, je vais te montrer la démonstration. Je vais changer ta vie. Et pas seulement la... Je ne fais pas seulement la porte-monnaie. Je fais beaucoup de choses. Le valise magique, le calebasse magique, retour d'affection, sortir quelqu'un en prison en 24 heures. Donc, je vous montre l'intérêt de la porte-monnaie. Donc, regardez. Il y a quoi dedans je vous ai dit que moi, je ne fais pas la Je vous montre réellement la démonstration. Donc, je vais vous faire sortir l'argent qui est produit. Regardez. Regardez. C'est le billet de 10 000. Je vous dis très bien. C'est le billet de 10 000. C'est le billet de 10 000. Regardez très bien. C'est le billet de 10 000. Donc, je vous ai bien dit, si vous avez besoin de moi, ne vous trompez pas. Vous allez me contacter sur le plus 229 90 00 38 40 roi dada je vous ai bien dit j'ai des vidéos sur le youtube j'ai des vidéos sur les réseaux sociaux sur facebook sur instagram tout le monde me connaît d'accord donc si vous avez besoin de moi n'ayez pas peur mati mon numéro